Mon métier c'est de conseiller des clients dans le développement de leur patrimoine, la préparation de la transmission et l'optimisation de leur fiscalité. Mon job c'est de rencontrer des clients pour faire une analyse de leur situation familiale, de leur situation patrimoniale et financière. Après une année passée au guichet, je suis devenu conseiller de clientèle auprès d'une population grand public. Ça fait plus de dix ans que je suis au crâne à la école et j'ai fait toutes les étapes, donc accueil, conseiller de clientèle, conseiller des particuliers. Quatre ans plus tard, je suis devenu conseiller financier avec une spécialisation sur l'épargne, conseiller en gestion de patrimoine et maintenant conseiller privé. Et depuis six ans, je suis conseiller privé. Deux années sur un pôle rural et depuis quatre ans sur le Mans en pôle urbain. Réalité depuis mon embauche, j'ai suivi un parcours de formation qui m'a permis de devenir conseiller de clientèle, puis un bachelor auprès de la population des particuliers. Une réalité. J'ai effectué depuis que je suis rentré à l'école beaucoup de formations, donc le bachelor diplômant sur le, les particuliers notamment. Et donc je suis en banque privée depuis maintenant 4 ans et j'ai eu l'occasion depuis de faire le parcours diplôme universitaire à la faculté d'Angers. La banque privée donc euh, ça s'adresse à des clients qui ont des problématiques euh, fiscales de transmission avec un patrimoine euh, important. Ils ont du patrimoine et ce patrimoine il faut le développer. Ensuite, et c'est ce qui fait l'intérêt de ce métier aussi, c'est que j'ai de nombreux contacts avec eux, ils se nouent une vraie relation de confiance. Ce qu'on fait c'est qu'on travaille en autonomie, On travaille également euh, sur tous les secteurs d'activité donc avec des conseillers professionnels avec des conseillers agricoles. Ce qui rend le Crédit Agricole en joue et mène unique, c'est que nous sommes une banque régionale avec un maillage fort au niveau local, mais rattachée à un groupe international, ce qui nous permet d'avoir un jeu avec des filiales qui est important et de répondre à l'ensemble des besoins de nos clients. Je vous encourage à rejoindre la, la banque privée. Faire le choix du Crédit Agricole, c'est faire le choix d'une banque régionale où on n'est pas anonyme. On a la possibilité aussi d'avoir une carrière complète au créateur agricole puisque les métiers sont variés avec des évolutions sur différents postes de conseiller, différents marchés. A bientôt au sein de la banque privée. A bientôt